On est de retour avec Vipar, Spectra et la Lumière XS2000 avec nos quatre plantes qui sont en floraison. Onzième journée de floraison. On a commencé à compter les journées de floraison après l'apparition des premiers pistilles. On se rappelle qu'on a tourné la lumière en 12-12, le 30 juillet. À partir du 5 août euh, j'ai commencé à calculer là mes premières journées de floraison donc euh, ça va très bien ça va très bien euh, très difficile à croire que les deux plantes du devant sont des graines de cannabis aléatoires cadeau de max de québec j'ai l'impression c'est quatre plantes identiques euh, ceux qu'on connaît, c'est les deux du fond, hein, les deux Vanilla Frost de Flower. Hein, Flower, la marque de cannabis qu'on a euh, acheté à la SQDC. J'ai trouvé des graines de cannabis et toutes des femelles, toutes des femelles, euh, même les deux plantes là. Euh, que je connais pas encore, quand je pourrais qu dire ça. Je pensais que c'était des Autoflower. Après ça, il m'a dit Autoflower dog Donc, c'est pas des autoflowers. Ça doit, ça doit être même pas des Chemdog. Donc, les fleurs commencent à sortir un peu. Il n'y a aucune odeur, euh, aucune senteur là, naturellement. Les cocottes ne sont pas encore là, gommantes. Là. Euh, les trichomes ne sont pas encore remplis. J'ai euh, enlevé quelques feuilles jaunes au cours des... Euh, au cours des 11 journées. Euh, on se rappelle la dernière vidéo, j'avais des feuilles là, qui, qui courbaient. Hein? Vous m'avez appelé ça? Il euh, y avait un terme à ça. Les griffes, hein? Les griffes, je ne sais pas trop quoi. Regardez une autre feuille ici. Là. Donc euh, j'ai donné de l'eau avec un pH. Équilibré, un pH un petit peu bas. Là, j'avais mis beaucoup de pH down. Je pense que ça a donné 6.1. Je euh, J'ai pas voulu rajouter du pH up. Très beau résultat. Très beau résultat. Et, et, j'ai donné 3 litres d'eau par plante. Euh, Celle-ci, j'ai donné 2 litres. Hmm. Je pense peut-être que j'en ai même donné 3, je sais pas, je ne m'en souviens plus. Mais pourquoi je dis celle-là, peut-être 2 à place de 3, c'est parce que c'est dans un 2 gallons. J'ai pas transféré. Euh, J'ai pas transporté la plante. J'ai pas transplanté la plante là, dans un 5 gallons. Euh, J'avais fait l'essai, mais il y avait beaucoup moins de racines. En tout cas. Donc les trois autres plantes, là, les cinq gallons, j'ai donné 3 litres d'eau. Là, faut vraiment, vraiment, vraiment attendre que ça sèche euh, avant de redonner de l'eau. Ça va prendre minimum quatre jours. Là, je suis en train de jouer avec mes lunettes. Ça va prendre minimum quatre jours, euh, si c'est pas 5, pour donner de l'eau à nouveau. Euh, je le répète. Je le répète, c'est incroyable comment cette plante-là, le Vanilla Frost à votre droite, boit beaucoup plus. C'est incroyable, c'est fou c'est. C'est pas 25%, là, je te le dis. Je pense que c'est 50% de plus. Là. Quand je donnais 2 litres de nutriments, 2 litres de nutriments aux deux plants de gauche, j'en donnais 3 à celui-là. Et euh, là j'en ai donné trois comme les deux autres, 3, 3 trois. trois, trois. Euh, celui -là aussi je pense j'en ai donné trois là, ça s'est dégoûté. Donc euh, vraiment satisfait, il n'y a plus de, de, de feuilles là euh, qui plient. Donc les abonnés avaient raison. Euh, merci euh, du conseil là, euh, de donner de l'eau une fois de temps en temps. J'avais jamais donné de l'eau à ces plantes-là depuis la floraison. Donc, j'avais donné deux... Le 30 juillet, quand j'ai tourné sans floraison, j'avais donné des nutriments. Et j'ai donné des nutriments à deux autres occasions, là, je crois. Donc, euh... présentement, la formule, c'est trois fois des nutriments, une fois de l'eau. Donc, euh, 3-1, comme on pourrait dire. Donc, est-ce que c'est... Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Ce que je vois présentement, c'est très, très, très satisfaisant. Euh, je suis vraiment content là, du, du résultat présentement. On est loin. On est loin de la fin. Euh, mais quand même, je suis vraiment content. Les feuilles sont vraiment minces, hein? vraiment étroites. C'est fou, on dirait vraiment satisfait. Parce euh, que ça va donner un buzz énergétique, ces Vanilla Frost là, il me semble que non. En tout cas, euh, deux phénotypes différents, ça donnera vraiment pas la même chose que le Vanilla Frost de la SQDC. Mais, il va y avoir des similitudes. J'espère qu'il va en avoir un des deux qui va vraiment goûter euh, le plus près possible du produit de la SQDC, parce que c'était quand même fumable, euh, j'avais quand même aimé le Vanilla Frost de Flower, peut-être peut un peu dispendieux, là, je ne me souviens plus du prix, je, mais je sais que j je pense que je n'en pas, peut-être un 5$ de trop là, le Vanilla Frost de Flower. Donc, euh, le stretch est terminé. Hein? Je pense que euh, la croissance là, est terminée. C'est vraiment place aux cocottes. Pas oublier de bien nourrir vos plantes. Euh, moi, j'ai compris le message. Mais justement, pas trop en donner parce que ça peut devenir négatif. Donc... euh va oh, super bien encore là, avec la XS2000, euh, j'ai mis la, le dimmer à 75%. Quand je regarde mon PPFD, il euh, faut que je sois en bas de mille. En haut de 1000, il me faudrait du CO2. Je ne me rendrai pas là. là euh, je veux pas me rendre là. Je suis dans, dans des temps de 4 pieds par 4 pieds. Euh, je veux pas me rendre avec le CO2. Je suis quand même assez satisfait où est-ce que j'en suis rendu, puis j'ai beaucoup à apprendre, j'ai beaucoup à améliorer, à me perfectionner avant d'investir dans le CO2. Il faut que j'améliore euh, tous les détails, il faut vraiment vraiment que je devienne intermédiaire avant euh, de commencer à utiliser du CO2. Euh, je suis encore un débutant, encore un amateur, déjà deux ans, deux ans, là, euh, dans un mois environ, que je fais pousser du cannabis, donc, euh, c'est mieux qu'avant, c'est mieux qu'au début. Euh, juste, je suis en train de regarder mes feuilles, là, je suis en train de changer de sujet, désolé, toujours un petit peu peur, là, qu'il y ait des trips, puis des... Euh, des, euh, des euh, my god des araignées rouges là je suis en train de chercher le nom de l'araignée rouge en passant hein. oh my god as-tu vu le blanc de mémoire que j'ai en ce moment en tout cas toujours un petit peu craintif euh, encore des vieilles feuilles ici là on peut voir ce que c'était quoi là le, le problème que j'avais eu mais il n'y a plus de, de feuilles comme ça là je vous le je vous garantis euh, ça va très bien. Donc, un pouce, un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai dit que vous n'avez pas aimé? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voyez présentement que vous n'aimez pas? Euh, la température 26.8. L'humidité la... est à 56 quand j'ai ouvert la tente. Donc c'est ça, ça ressemble pas mal à ça gang, euh, toujours en fonction mon euh, extracteur d'air avec mon filtre au charbon, je laisse aller là, 24 heures, parce ben, que c'est vraiment là, pour les odeurs, donc euh, on est en floraison, je veux pas euh, allumer éteindre mon filtre au charbon euh, 30 minutes allumer 30 minutes éteindre. je veux pas que ça sente, je veux pas que ça sente. Donc ici j'ai une autre feuille là, qui est un peu spéciale. C'est la première fois qu'il y a une feuille avec un petit bout comme ça. Là. Mais vous le voyez quand même là. Euh, C'est quand même bien C'est sérieux, sérieux. Alright, gang, je tourne en rond. Je vous laisse là-dessus, je vous adore. Un pouce, un commentaire. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!